Bonjour pompier de Michael Escoffier et Mathieu Maudet. Oh Bonjour pompier, ma cabane est en feu. Écarte-toi, je m'en occupe. C'est la dernière fois que j'essaie de faire du pop-corn.